talent Outdoor, c'est un événement recrutement qu'on organise ici au Stade Jean Jambouin qui est le, le lieu mythique dans lequel évolue le Stade français. Donc nous sommes partenaires. L'esprit du talent Outdoor, c'est de rencontrer des candidats qui puissent découvrir talent dans un cadre convivial. Au travers d'un entretien presque formel, d'une quinzaine de minutes, et on permet de faire le point avec le candidat. Et puis à côté de ça, il y a le cocktail qui est de manière plus conviviale, qui permet d'échanger avec des managers, des collaborateurs sur des parcours, sur des, des ressentis par rapport à chez Talent, des mises en perspective, qu'on n'a pas le temps d'aborder sur des entretiens. C'est assez intéressant parce que ça donne l'opportunité à des candidats de rencontrer des managers et pas seulement les RH, donc dès le premier entretien. Euh, C'est des entretiens qui durent 15 minutes, donc il faut aller assez vite. Entre les deux personnes que j'ai vues aujourd'hui sont assez intéressantes. Pour pouvoir attirer quelqu'un, il faut se mettre à sa place, ce dont il a besoin Et à partir du moment où on a capté ça, ben on peut plus facilement argumenter et essayer de l'attirer. J'ai fait une recommandation sur un profil junior qui m'a qui m'a séduit parce que la personne était très motivée. Les 5-10 premières minutes sont, en fait sont fondamentales pour, pour savoir si un candidat déjà est déjà motivé, une accroche. La motivation est, est, est, le, est le premier critère quand même parce qu'on recherche des gens qui ont envie de s'investir et après on recherche des gens potentiellement qui ont des compétences spécifiques. Donc il y a des profils AMOA, MOA, des profils IT et sur tous les secteurs d'activité, que ce soit énergie, finance, transport et télécom. Donc on espère que vous serez convaincus par tout ce que peut vous apporter talent, non seulement dans votre carrière. On a mis en place une application sur iPad qui est assez appréciée des candidats et des évaluateurs qui peuvent en direct... Euh, évaluer leurs candidats et euh, avoir un feedback aussi euh, immédiatement sur, euh, sur le profil et sur les attentes euh, de talent. C'est effectivement euh, comment on a fité euh, tous les deux et puis à ce qu'on qu a envie de se revoir, c'est vraiment ça. Et puis si on a envie de se revoir... Hein. Comment moi je peux préparer la suite en disant en fait il faut qu'ils rencontrent telle personne chez nous bah, D'une part ils aura envie de nous rejoindre et puis d'autre part on sera les mieux armés pour lui proposer quelque chose qui va être sympa pour la suite. Quoi. On entend beaucoup de choses sur le recrutement, c'est jamais très agréable de passer un entretien parce qu'on a toujours les palpitations, le cœur qui s'emballe un peu et se dire je vais être évalué, jugé. L'avantage de le faire dans un lieu qui sort un peu de l'ordinaire, ça donne une impression où on est avec d'autres candidats, où on est avec d'autres managers et du coup l'esprit d'équipe et notamment avec le Stade français relève aussi un peu de, de ces caractéristiques qui peuvent être agréables dans ce type d'événement. L'esprit d'équipe, le team spirit, c'est le point euh, majeur différenciant de talent. Et quand il est combiné à un esprit d'entrepreneuriat, on est dans une entreprise qui est dynamique, qui va aller très vite, très loin, et on, a, on accompagne son mouvement. Donc c'est génial, venez chez Talent